Bonjour tout le monde, bienvenue à cette présentation. Euh, je m'appelle Nicolas. Et moi, je m'appelle Nicolas. Voilà. Qui s'appelle Nicolas dans la salle Ouais. Voilà. Les gars, Donc, la charia. Si vous, avez, si vous avez des questions Vous demandez Nicolas. Voilà, vous demandez Nicolas. Et moi, je dirais que c'est lui, et lui dira que c'est moi. Quand voilà. ça ne répondra jamais. Voilà. Euh, quand on a préparé cette présentation avec Nicolas, euh, pendant notre thérapie dont on va vous parler, euh, on hésitait un petit peu sur le style des slides. Montre un petit peu ce qu'on avait comme, euh, comme idée, euh, Nico. On était parti sur un thème un peu, vrai. ouais, on va leur dire, on va leur faire peur oh, quand tu ne seras plus développeur. Puis après, on, on trouvait ça. Non, en fait, c'est bien. C'est anxiogène. Puis après, on s'est dit, ouais, quand tu ne seras plus développeur. Voilà. Ne plus développer. Et que... ouais, finalement, on est allé. Bon, on n'a pas le temps parce que de toute manière, on n'a plus le temps. Donc, euh, allez, hop. On, on va, va faire ça sérieusement. Ça. Euh, donc, cette présentation, euh, c'est quand tu ne, seras, tu ne seras plus uniquement développeur. On va vous partager une expérience. Euh, l'idée, en fait, c'est que bah, on a tous les deux 42 ans, donc l'âge parfait pour faire un petit retour d'expérience. Et l'idée, on s'était dit, bah tiens, on, on a envie de vous raconter ce que nous on a vécu. Et euh, voilà, tout ce qu'on va faire pendant cette heure, c'est échanger avec vous. Et euh, en fait, et... c'est pour vous dire. Donc, euh, on essaye de vous montrer une vision d'un de ex développeur ou d'un développeur. Et comment on voit... Parce qu'en fait, dans les, tout ce qui est conférence comme ça, on, a un, on voit le développeur via la lentille développeur et nous, on va essayer de vous montrer ça via une autre lentille. Hein. Voilà. Donc, Donc bonjour euh, tout le monde. Vous bonjour le Luxembourg. Oui, ouais. on a mis une slide en plus. Ouais. Jolie hein, non ouais. C'est très joli, Luxembourg. Non on va se présenter très, très rapidement pour comprendre ah oui. d'où on débarque. Donc, on travaille tous les deux chez Lunatech. Euh, ben, Nicolas, c'est le patron de Lunatech, du groupe Lunatech. On est à peu près 80 personnes. Et donc, moi, je suis patron de la France. Euh, voilà. Donc, ça, c'est le côté publicité euh, de qui on est. Et on fait des choses sympathiques. Euh, voilà. On... On fait des choses sympathiques et vous on avec des vous clients. On voir que le seul qui bosse c'est moi. Hein, quand ouais. Même, hein. <rire> Viens par là, tu vas pas être dans la caméra, Nico. Hein, tu pas que... être, tu ah, vas pas être a la caméra, voilà. Ah. Euh, donc l'objectif c'est de euh, partager un, euh, une expérience un peu douloureuse parce que voilà, on, on était développeurs et on a réussi un peu à s'en sortir et euh, on, on, quand on nous a demandé de venir partager ça sur scène, bon, ça a été un peu difficile, mais vraiment, euh, un point qui est important, c'est qu'on a essayé d'arrêter le développement. Voilà, on a essayé d'arrêter de, de coder. Hein, voilà, et, et ça se passe pas bien. Ça se passe pas bien. Non, on fait. Ouais. En fait, euh, on, on, fait, des, on, fait des, on fait des rechutes. Et on fait ça un peu en cachette, c'est-à-dire qu'on essaye de ne pas trop montrer à nos employés que, voilà, en fait, on est un peu aussi toujours développeur. c'est ça d'être patron, hein. ouais. que, non, on ne code plus. Oui, ouais, c'est important. Puis il ne faut pas qu'on dise à nos clients qu'on code « Ouh là là, surtout pas mon garçon ». Donc, euh, euh... on fait ça discrètement la nuit. Donc, Nicolas, raconte un petit peu euh, qu'est-ce que tu fais chez Lunatech comme développement discrètement. Alors, en fait, ce qui est bien, c'est qu'il y a plein de choses automatisées dans n'importe quelle compagnie. Alors, c'est soit on engage quelqu'un qui fait un process débile ou alors on l'automatise. Et finalement, je pense que c'est un peu notre métier d'automatiser les choses. Ouais. Donc, en fait, on passe notre nuit à dire « Ah, ben ça, c'est super. Si on faisait un logiciel pour faire ça, c'est 100 fois mieux. Ouais. » Par exemple, euh, qu'est-ce qu'on a fait Bon, ben après, il y a des logiciels qui existent hein, pour faire des factures, par exemple. Ben, nous, on les refait, nous. Voilà. Comme ça, on code la nuit mais on le fait discrètement et euh, des fois on commit avec le nom des, des stagiaires qu'on a chez nous, comme ça personne ne sait qu'en fait c'est nous, on fait ça discrètement. C'est euh, bien hein, Oui, mais... personne ne s'en est rendu compte, donc on enfin, fait une sorte de coming out, mais c'est vrai que dans la thérapie c'est important de, de partager. Pour vous donner un petit peu quand même euh, l'étendue de la catastrophe, Donc on a pris chacun notre, notre parcours parce qu'on bah, voilà, essaie de s'en sortir. Euh, moi, mon grand étonnement, en fait, j'ai été beaucoup plus salarié que ce que je pensais. C'est marrant, j'ai l'impression d'avoir été très longtemps freelance. Euh, en bleu et en, en orange, bah, c'est quand j'étais salarié. Et après, euh, j'ai fait une grosse chute. Euh, 2008, je suis devenu indépendant. Et alors là, ça a été vraiment un peu euh, catastrophique. Donc euh, voilà, ça a créé des événements comme d'Evox France, euh, comme des sites d'emploi. Euh, et puis, euh, je suis sur la voie de la guérison depuis le mois de juin l'année dernière. C'est-à-dire que je suis redevenu salarié. Euh, et surtout, voilà, j'ai vraiment arrêté voilà. de coder. Donc le Touilleur bon. Express, oublie. C'est fini, c'est fini tout ça. C'était quand <rire> on, on était jeune. Et non, Nicolas, bah, alors, Nicolas, toi, c'est quand va même faire, pire. Moi, hein. je pense qu'il ne va pas faire de rechute. Hein. Ouais. Alors moi, c'est un peu différent. Toi, il euh, faut que tu expliques pourquoi il y a du rouge partout déjà. Moi, je n'ai connu qu'une seule compagnie, c'est Lunatech. Je suis arrivé à tant qu'interne et puis bizarrement, ben, voilà. En fait, il est rentré en 98 non, on comme quand même stagiaire. Il a fait des, des grosses rechutes, hein, plein ouais. de projets open source et tout, du ouais. play, de l'open remote. Ça. Donc, il, euh, il était stagiaire en 98 et donc en fait, tu es CEO en fait, aujourd'hui, c'est ça oui. voilà, oui, oui. Il a racheté la société. Oui, c'est pas mieux. Voilà. Est codeur, des fois. Ouais. Donc, vous voyez, Donc, on a des choses à vous faire partager. C'est ce qu'on va faire ensemble. Euh, et... On va vous expliquer quand vous aussi vous sortirez du développement euh, pour, afin de vous rassurer. Quoi. Donc à propos de vous, rapidement, j'aimerais savoir en fait euh, qui n'a pas codé depuis euh, au moins une bonne semaine. Levez la main s'il vous plaît, on va, comme c'est filmé, euh, crier pour qu'on vous entende. Il y a 3-4 personnes, oui voilà. La majorité des gens, euh, vous êtes encore en plein dedans, c'est-à-dire que vous tapez du code, vous participez à des Attention. projets. Qui, qui a fait un meeting euh, cette semaine, au moins ah. un ah, tout le monde lève la main. Alors, qui Gardez... et on a fait plus de 5 Ouais, ouh là là là, là. Plus qui, a... De 10. qui a fait un meeting inutile <rire> Ah, tout le monde lève la main. Ah. Oui, oui, oui, non, je sais, c'est fou. Là, là. Qui a dépanné un ordinateur, installé hein, un antivirus euh, ce mois-ci Voilà, c'est ça. C'est vrai que moi, je, quand je fais des, des dîners en ville euh, et qu'on va avec mon épouse au dîner, ben, quand je dis aux gens, alors moi je suis banquier, moi je suis assureur, moi je dis je suis développeur, les gens me regardent, oh le pauvre. Oh. Et puis après, les gens te rappellent en me demandant, tu sais, je voudrais acheter une tablette et je voudrais voir ton conseil et tout bon voilà ça vous est déjà arrivé ça non ça pas suivi nico moi j'ai l'arme secrète ah, il faut aller dans le cloud montez voilà. et levez vous voilà le métier de développeur alors qu'est ce que c'est oui Ouais, qu'est-ce que c'est qu'être un développeur, quoi Est-ce que c'est finalement un métier Donc c'est la question qu'on va vous poser. Euh... D'ailleurs, on a fait une erreur. Ça devait être développeur. Ah oui, mince. Attends. là la, code de conduite. là tu t'as raison. Donc développeur, homme, femme. Et non. Peu... Oui, voilà. Ouais. Soyons. Non, c'est important. Il faut faire attention. Oui. Euh, on en parlera juste à ce moment-là, mais effectivement, on va essayer de faire un effort sur le côté inclusif de notre présentation. On n'a pas tout compris, ça. On attend les règles exactes. Voilà. Pour ouais, développer euh... le bon logiciel qui va permettre d'automatiser tout ça. Alors qui rêve d'être développeur et enfin, qui a mal tourné en étant jeune, est-ce que, comme la présentation de ce matin, il y en a certains parmi vous, dès 10 ans, quand sur le papier à l'école il fallait marquer le métier de vos rêves, vous mettiez policier, infirmier ou développeur. Oui, il y a des gens qui, il y a des gens qui lèvent les mains, voilà, voilà, donc il y en a qui l'assument complètement, donc ça on peut comprendre. C'est vrai que développeur c'est un métier mythique, les gens ne comprennent pas ce qu'on fait en fait. Hein. Ben, c'est d'ailleurs le plus gros problème, hein. c'est-à-dire que quand on travaille et qu'on développe quelque chose, on, a tout, on, on le fait toujours pour quelqu'un, oui. et ce quelqu'un a, a un peu, on lui dit nah, « Non, mais là, là, là, ça ne va pas, regarde, euh, le, le Byteray, euh, ça, ça ne va pas du tout ». Et lui, il comprend qu'est-ce qu que ça veut dire. C'est vrai ça. que les gens ne comprennent pas en fait ce que c'est, hein. alors qu'en fait, nous on, nous, on le sait. Enfin on sait ce que c'est qu'être développeur, c'est pas marrant, c'est difficile, c'est beaucoup de frustration quoi. Moi je vais vous raconter euh, par exemple une petite rechute que j'ai fait euh, quand même, cette semaine. Ben voilà, oui, bah ben, je suis désolé, oui, j'ai lu un ticket Jira, j'ai écrit un peu de code, j'ai pas écrit de test, j'ai testé directement dans mon navigateur. Comme ça, ne marchait pas. J'ai mis des systèmes ou de prix. La... Eh ben ouais, je suis désolé. Moi, moi, je Par fais contre, pas de test. Tu, tu as fait une pull request. Ouais, alors. une grosse, grosse poule request. Tu aurais pu commiter directement dans master. Mais je non, mais tu sais, je me connecte avec le compte du stagiaire. <rire> ah, donc c'est pas moi en fait. C'est parce qu'on essaye d'éduquer les. nouveaux. Oui, voilà, voilà. Puis après 5 ans, avoir master. Non, la dure réalité du métier de développeur, ouais. c'est que c'est pas si fun que ça en fait. Et, hein. et en fait, vous faites tous des meetings avec des gens bizarres ouais. qui vous disent mais non, date. Euh, là, il y a l'équipe de test qui doit tester. Oui. Euh, là, mon budget, mon ça ne va plus. Et ouais. Vous êtes là, mais, mais enfin, il ne m'écoute pas. Si jamais il aurait refactoré tout ça, réimplémenté, plus, ça durerait six mois de plus, mais c'est ah oui, oui. mieux. Oui, c'est clair. On a. Non, mais vraiment, il y, a... il y a. Enfin, moi, je pense sincèrement que les. Bon, nous, on est tous développeurs dans cette salle aujourd'hui, mais je pense que les gens qui nous regardent et qui essaient de nous comprendre ne nous comprennent pas. Non. Et va... et, et, a... Vas-y. Bizarrement, hein. C'est pourtant facile. Mais oui, regarde. On va vous. Qu'est-ce qu'il veut faire un développeur Quand il nous, on embauche des gens. Voilà. Java, par exemple. Voilà. Je veux voilà. en Java. Alors ça, c'est ce qu'ils nous disent au début. Mais voilà. qu'est-ce qui se passe après souvent Et après, il y a toujours la phase oui, de tuer. Oui, oh, hein, Voilà. Plus tard, parce que les spécifications. Spécifications. Qu'est-ce que c'est hein vous aimeriez bien les écrire, mais non, vous ne pouvez pas. Non. Et donc voilà. Non. Voilà. <rire> alors, alors, les qu gens... Qu'est-ce se passe après, hein bah après en fait, euh... Une semaine plus tard. Ouais, après, ah, voilà. souvent, voilà. En fait, ils ont des initiatives. Euh, moi, j'avoue, et Nicolas, euh, et a, on a écrit jouer. beaucoup sur ce slide. Ah. Euh, <rire> C'est vrai qu'en en fait, dans euh, le fait, côté... On, euh, normalement, on va une conférence, hein. on réécrit tout en haskell. Oui, ah, bah, oui là, on va sauver au euh, moins de deux ans de... de... Ça va aller plus vite. Hein. Voilà, voilà. Et moi, je comprends pas, en fait, voilà. que les gens, euh, quand on leur dit ça, pourquoi ils comprennent pas C'est quand même vachement bien. Client, Déjà, mais on ne sait jamais ce qu'ils veut. On le sait tous, nous. Voilà. Et euh, coder en ce cas-là, tout refactoriser. Euh, et quand on va même un peu plus loin, c'est-à-dire que nous, on travaille sur des projets, on se rend compte qu'il y a des choses qui sont récurrentes, on se dit « mais attends, mais on va faire un framework ». Euh, Qu'est-ce qu'on a fait dernièrement On a fait un framework de monade en voilà, ce cas c'est génial. On a écrit tout, parce que de toute manière, ça existe déjà, mais il est nul. Voilà. Donc autant le faire, nous. Voilà. Et le client, <rire> bon, il n'est pas encore trop au courant, mais je suis sûr voilà. qu'il va trouver ça vachement bien. Quoi. Voilà, voilà. d'où le client, il faut l'informer, mais oui. avec subtilité. On voilà. va lui dire « mais non, on ne va pas, c'est pour gagner du temps dans un an ». Voilà, bon, on, on est des, en fait on est des gens bien et on veut le bien des gens qui ne nous comprennent pas, donc on prend des initiatives et, euh, et à quoi, la fin comme, ça se passe bien. Quoi. Voilà, et comme les développeurs ont tendance à, je ne sais pas si vous êtes au courant, à dominer un petit peu le, le, le monde là, hein je ne sais pas si vous voyez en fait, Là, tout, toutes les entreprises sont encore en train d'accorder de plus en plus de budget au département oui, informatique. Oui, oui. Et le CEO, j'en parlais d'ailleurs avec, euh, en, en, en Hollande, quelqu'un désespéré. Qu'est-ce que c'est que ce, cette histoire de Scrum, Nicolas Je ne comprends pas. Maintenant, il n'y a même plus de date. Et quand il livre quelque chose, ben. Ben, ça ne marche pas et pourtant, j'arrête pas d'injecter plus d'argent. Ouais. 30% de mon budget va à l'informatique ouais. et ils se prennent pour les rois. <rire> et ce sont les rois, je ne peux rien faire. Qu'est-ce qu'ils qu y... Ça ne marche pas. Après, la décision de ça ne marche pas. Hein. Ouais. Je dis Mais qu'est-ce que tu veux dire enfin, Ça ne marche pas. Ben, euh, en fait, ça ne fait pas ce que ça doit faire. Mm. Mais qu'est-ce que ça doit faire Ah, ben ça ils savent pas, ouais, ils savent pas. Non mais c'est pas marrant pour eux aussi. <rire> moi je me souviens euh, quand j'ai commencé à travailler, euh, ah il oui, y a un euh, ah, oui non mais il y a un point <rire> important. Ouais. Quand moi j'ai commencé à travailler, bah je voulais tout de suite un salaire assez conséquent. Alors c'est des prix luxembourgeois, on les a un peu gonflés hein les, voilà. Euh, et je comprenais pas ma grande curiosité bah que lors de mes premiers emplois bah en fait finalement euh, je pouvais pas avoir euh, ce salaire, ça je comprends pas. Bon après m'a dit va au luxembourg, je dis non quand même pas. Mais bon euh, parce qu'un un développeur ne, ne va pas travailler à McDonald's avant. C'est une ouais. chose que j'ai faite. On, hein. ouais. on apprend à automatiser ouais. n'importe quoi. Sortir la poubelle, pof, c'est automatisé. Nicolas, à 5h17, tu prends la poubelle, tu vas la sortir et tu coches bien cette petite feuille. Bon, d'accord, chef. On a, quand même, euh, on a quand même la chance de faire un métier qui est relativement bien payé. Euh, il, fin, ça, pour le coup, on est sérieux quelques instants. Euh, c'est un métier... Euh, Perçu comme on vous l'explique peut-être euh, difficilement et forcément difficile à expliquer, mais euh, on est quand même plutôt euh, bien lotis globalement euh, quand on regarde euh, euh, quand on regarde effectivement les, les, les salaires des développeurs et aussi le, le côté employabilité. On va vous donner des conseils. Alors on va vous le faire gratuitement. Euh, on va vous en donner 11, mais on ne s'en souvient pas tous, mais le huitième devrait vous étonner. Alors, euh, pour vraiment, il faut travailler. <rire> non. Oui, bah, euh, là, là, en ce moment, ce qu'on rencontre, c'est. Non, mais moi, je, en fait, euh, euh, j'ai un an, an d'expérience, donc je suis senior développeur. Hein. Oui. Ah oui, dans la librairie React, Oui, parce que ça existe depuis trois ans. J'ai 15 ans de React derrière moi. Donc je suis senior en React. Ah oui, mais non, mais le mercredi j'ai piscine, donc non, non, il faut que je travaille de la maison. Le mardi, oula, là, là, pas trop tôt parce que les trains marchent pas bien. Oula, là, il faut que je me déplace plus de 10 minutes. Et tout ça, en ce moment, est en train d'arriver. Et tout le monde dit, oui, oui, pourquoi Parce qu'il n'y a pas assez de développeurs, c'est un problème. Ouais. Euh, ça, crée, ça crée en fait euh, un équilibre qui est favorable aux développeurs, mais quand on est du côté employeur, enfin, ça peut forcément créer des déséquilibres. On en a vraiment conscience en étant euh, de, de, de l'autre côté. Euh, cela, étant dit, euh, cela étant dit, on peut, euh, et on va vous rassurer, on vous le dira un peu à la fin, mais on peut continuer là, à être développeur. Là un peu sar sarcastique. Un trait du développeur aussi, c'est qu'il fait des blagues que personne d'autre comprend. Donc nous, on se comprend entre nous. <rire> tout le hein. monde faites comprend, ça en, voilà. Faites ça en meeting, ça marche pas. Non, La dernière non. fois, j'étais dans un meeting, donc directeur machin, directeur bidule, directeur blabla. Et moi, qu'est-ce que je dis Ben moi, je suis le président. <rire> personne n'a compris. Non, c'était très mal vu. <rire> je n'ai pas tout compris d'ailleurs. Pourtant, c'est une bonne blague, non ouais. Les développeurs sont pragmatiques. Euh, on est pragmatiques, nous, on le sait. C'est-à-dire que chez Lunatech, on a essayé de mettre en place des outils super compliqués et tout ça. Et en fait, qu'est-ce qu'on s'est aperçu C'est que bah, les gens ne les utilisent pas. Et par contre, euh, ils trouvent des petits moyens pour hacker des, des bots, pour remplir automatiquement leurs heures euh, sur Toggle. En fait, on se rend compte qu'on est quand même des, des, des gens assez astucieux. Et alors, une des bonnes nouvelles, on va vous partager quand même une bonne nouvelle, c'est que quand vous serez plus développeur et vous serez désintoxiqué, vous verrez que ce côté pragmatique et cette capacité à résoudre des problèmes est un vrai plus. Ça vous permet de résoudre plein de choses. Exemple, cette semaine, j'ai reprogrammé une imprimante Wi-Fi qui arrivait au bureau, personne ne savait la faire marcher. Voilà, c'est vachement utile. Ce genre de choses sont, sont vraiment très pratiques. Du côté aussi euh, pragmatisme, un truc qui est bien, c'est qu'à euh, l'UNDEC, par exemple, il y avait cette, cette histoire de oui, limiter les notes de frais. Nous mettons donc un budget de X par personne pour aller aux conférences, par exemple. Donc avec les commerciaux, il faut surtout faire ça, parce que sinon on se retrouve avec des bouteilles de champagne, etc. Avec les développeurs, surtout pas. Non, non, <rire> arrangez-vous comme vous voulez. Les développeurs parlent, rouge, je vais quand même pas trop dépenser, là. Il ouais. faut faire attention. Donc ça, c'est le, le bon côté aussi des choses, où finalement, euh, surtout pas euh, essayer de mettre le moins de process, parce qu'en fait, ils vont créer des process eux-mêmes. Ouais. En tant que développeur, on a l'habitude d'être très efficace, en fait. Oui, donc ça, on est sérieux quelques instants. Euh, il faut comprendre qu'en fait, euh, avec 80 personnes chez Lunatech, on n'est pas leur leurs leur parents. Il n'y a pas un management euh, très présent à avoir. Et une des grandes qualités des, des, des développeurs, c'est leur autonomie et leur responsabilité. Euh, Nicolas faisait une allusion euh, à la partie commerciale. Euh, non, là, bah, il faut les, cadres euh, les Comment on a résolu le problème commercial en France bah, Finalement, on n'en a plus. Voilà, on n'a plus de commerciaux et, <rire> et la société marche mieux, bien. Hein. Ça marche beaucoup mieux parce que, voilà. non, sinon, il y a des problèmes voilà. Mais non, mais enfin, <rire> euh, ce client, il est génial. Et puis, il est seulement à 500 km Puis, dans, dans dans une ville inconnue, Et tu veux pas y aller, c'est génial, hein. <rire> ça coûte pas cher là-bas. Hein. Voilà. On mais va je... parler justement ouais. des clients, bah, la vision ah, idyllique. Voilà. Bon, on avance un petit peu, on a une petite vision un peu parfois idyllique. En fait, c'est vrai que quand nous, on est jeunes développeurs, on a des rêves. Voilà. On rêve de bosser sur le super projet, avec toutes les technos, avec des spécifications superbes, avec un métier génial et tout ça. Et là, attention... On va mettre sur la lutte, voilà Ce sera automatisé. Bon. Bref, enfin... Mais et on va vous... Ce genre de client parfait. On leur dit parce que là, ils vont ouais. avoir... Alors, on va être désolé. Après 20 pas. ans, ça n'existe pas. D'accord Ça n'existe pas. Voilà. N'importe quel projet, il y a toujours quelque chose qui est nul, etc. Ouais. Et, et l'idée, c'est de dire, oui, mais dans n'importe quel projet, il y a toujours quelque chose à apprendre aussi. Parce qu'à la fin, qu'est-ce qu'on est en tant que développeur On est des gens qui apprennent tout le temps. Ouais. Et donc, il faut aussi apprendre des, des projets qui sont pas bien. Ouais. Bon, après, il ne faut pas faire ça pendant 10 ans. Quoi. Ouais. Mais, euh, mais de temps en temps, faire un mauvais projet, c'est bien aussi. Parce qu'après, on apprécie le prochain qui est mieux. Ouais. Enfin, tous deux mois, pendant les six premiers mois. Ou les trois <rire> premiers mois. Ou le premier mois. juste la première journée. Ouais, quoi. Voilà. <rire> les clients, alors là, ah, quand on dit client, client, la relation ouais. client, c'est là où on est très utile en ce moment, croyez-moi. Parce qu'un développeur est quelqu'un d'assez de, de, franc en général et d'assez euh, honnête. Oui. Ouais. Non ton projet, c'est ton logiciel-là que je reprends. Ben en fait, non, le code est tout pourri. Ouais. Ne pas dire ça. Ça, il ne faut pas ça le faire. Ça vexe le client qui a dépensé 5 ans de, de recherche et de développement, ouais. de budget. Et si on lui dit, ben, on arrive, à, mais enfin, mais pourquoi C'est nul. Bon, non, il ne va pas apprécier. Non, un des problèmes des développeurs, c'est, on disait, des gens responsables, autonomes et des gens qui sont honnêtes. En fait, ça nous dérange vraiment que vous soyez des gens honnêtes c'est-à-dire oui, que de, de on... temps en temps, il faut juste garder pour soi voilà. quelques informations. Et ça, c'est quelque chose que, que vous, partagez. voilà, <rire> enregistrez bien ces paroles-là. Si vous voulez vous désintoxiquer du développement, il faut être un peu malhonnête, d'accord Il faut enjoliver la réalité. C'est important parce que c'est-à-dire ne pas, Alors, en fait, oui, le code n'est pas génial, mais bien sûr que voilà. euh, après deux semaines, dans deux semaines, il va oublier tout meilleur ce sera mieux. Ouais. Au lieu de dire non, il faut tout refactoriser, il faut tout réécrire. Non, Ascal, pas bien ça. Voilà. Et puis on va prendre Ascal parce que c'est sans premier comme ça je serai tout seul sur le projet hein, et vous ne trouverez jamais un autre développeur. Ouais. <rire> et les clients... Là, je fais ce que non. je veux. <rire> je pense que les, les, nos clients, alors là on parle un peu peut-être trop en tant que société de service, mais nos, nos clients sont aussi des, des amis avec lesquels on travaille. C'est vrai que... en vieillissant et ainsi de suite. Euh, notre boulot aujourd'hui, c'est quand même d'être les ambassadeurs des, des, des, des développeurs. Ce qui perturbe beaucoup nos clients, c'est qu'on bah, est aussi un peu développeurs. Et euh, ils ont vraiment... Euh, est une, enfin, cette dualité n'est pas forcément facile à gérer. Euh, et puis, il faut toujours respecter euh, le côté des clients. Et puis après, il y a des bonnes engueulades aussi, de temps en temps. Ça, alors, nous, non. Nous, on est, des, on est des gars super calmes. Mais on se fait engueuler. Et notre ah oui, boulot... Ça, bah, en fait, on prend pour vous en jeu. Voilà. Donc... C'est pas ce qu'il voulait dire, on hein, ne pas tout réécrire. Non. Voilà. Génial, oui mais bien sûr mais la à... semaine prochaine. Et à, oui, à oui. propos de réécrire, bah alors par contre on a un souci et ça je voudrais vous le partager, c'est-à-dire ah, que, que je sais un... que voilà. Spécial en tant qui que est capable de deviner euh, combien de temps il faut pour migrer à Gipster 5 personne ne lève la main. OK. En fait, le problème de notre métier, vous le savez, c'est que les développeurs leur demandent toujours de prédire le futur, d'anticiper. Voilà. Et là, oui, bien sûr, en six mois, c'est fait. Ouais. En, et en, en, en alors, sachant très bien qu'on bah, ne sait pas, en fait. Ouais. <rire> et, donc, oui. Donc, en fait, ça, ça c'est... le côté commercial, nous. Il faut bien que quelqu'un fasse ce commercial quand même. Mais en fait, on n'en sait rien, non, puisqu'il y a tellement de facteurs, il y a tellement de choses externes qu'on ne sait ouais. pas. Donc, on peut juste faire des prédictions. Euh, ben comme la Coupe du monde hein, par exemple qui va gagner, c'est la France tout le monde le sait hein. <rire> Bah ben la <là>, Hollande <rire> n'est pas qualifiée donc, euh, donc voilà. Voilà. Ouais. Euh, c'est vrai que moi je me souviens quand j'étais jeune euh, vers la trentaine euh, euh, en fait mon salaire il stagnait un petit peu mais j'étais salarié dans la finance. Ça a bien changé Nico. <rire> nous, sommes, nous sommes arrivés trop tard sinon nous serions toujours développeurs voilà. Et donc à ce moment-là en fait dans la chaîne alimentaire si je voulais monter, ben, il fallait vraiment que le développement j'arrête, je mette des patchs pour arrêter euh, voilà. Et donc, je l'ai fait pendant deux ans. C'était intéressant. Je suis devenu chef de projet. Et qui a fait ce parcours magnifique Levez la main. Il ouais, y en a qui levez la main. Bravo les gars. Euh, c'est intéressant en fait. On apprend. Euh, on apprend. Euh, en fait, en fait, on, on gère pas réellement des projets. On est. On est d'accord. La dure réalité, c'est qu'en fait, on gère des gens. On gère des développeurs. On gère des testeurs, des clients. On gère des gens. On en appelle ça chef de projet. Non. Ouais, euh, le projet, on le gère pas. On gère rien du tout. en gens, fait. Euh, on euh... subit, on ouais. essaye de livrer dans les temps, <rire> on est fatigué, on doit respecter un budget. Euh, on moi, s... on un se fait engueuler sans arrêt. On se fait souvent engueuler. Il y a quand même un truc qui m'inquiète. Tout le monde est développeur. Mais putain, tu comprends rien. Je t'ai dit que ce serait pris dans six mois. <rire> eh oui, mais là, on ne euh, peut pas trop le dire quand même. Enfin, si je le dis, je vais me faire taper dessus encore. Eh oui, mais c'est ta faute. Il n'y a qu'à lui dire. Hein. Mais pourquoi tu as tout réécrit Eh bien oui, ce sera mieux. Hein. <rire> Il y a un truc en fait, qui est quand même inquiétant, c'est que, je le disais tout à l'heure, quand on est petit, euh, mes enfants, ils veulent policiers, infirmières, euh, maîtresse, scrum master. Ben bah non, en fait, personne ne veut être chef de projet, scrum master. Alors que c'est une activité intéressante, et en tant que développeur, c'est... Euh, si oublié de dire, il y en a qui veulent président. <rire> quand on est développeur, en fait, je pense que euh, le parcours d'apprendre à gérer des gens et apprendre à gérer un projet est quand même quelque chose qui est vraiment intéressant, et là, pour le coup, pour être tout à fait sérieux, on vous conseille de le faire. Mais c'est vrai qu'on découvre la gestion de projet un peu euh, classique, puis après, à un moment donné, on se rend compte qu'il y a une autre façon de faire. On décide de faire de l'agilité. Euh, alors, on ne va pas aller dans, ce, de, là, dans cette rentrée-là. Il faut mais... vous appuyer, mais en gros, l'agilité, c'est vu comme quelque chose de formidable du côté client. Hein. Ah ouais, c'est génial, on peut tout changer sans arrêt, hein. c'est super. Et en plus, ils vont livrer toujours dans les mêmes temps. Ouais. Donc c'est à peu près la vision client, la vision développeur, c'est génial. <rire> enfin, je peux dire que je peux faire mes propres estimations et je dis, ah tiens, voilà. <rire> non, ça va prendre deux jours, ça va prendre trois mois. Parce que, eh oui, il faut tout refactoriser là. <rire> <rire> Et donc, il y a ce, ce petit truc au milieu où eh ben, il faut coordonner tout ça quand même. Ouais, ouais. Donc, euh, les développeurs font donc euh, tous les jours, pour se coordonner et essayer de faire de la coordination, on va remonter plus haut, euh, une thérapie de groupe, je crois. Oui, comment hein, on appelle ça C'est un stand-up, stand c'est ça voilà. ouais, mon, Ma côté comment ne marche plus. Donc, euh, que pensez-vous de votre thérapie de groupe chaque matinée Qui fait, fait des stand-up, là, ouais. tous les jours oh -ce vous dites, vous dites, oh là là, les gars, les pauvres. Ah, vous dites tous ces matins, oui, moi j'ai un problème. Là. Ouais. Ah, il est bien ton problème. Voilà, ah, là, mais, oh là mon pauvre chéri. Peux ah, oh. On ah. va faire un peu de pépère programmé. Ouais, là. ouais, oui, oui, oui, mais, voilà. Du pépère programmé. <rire> oui, ah, ah là oh. je me sens pas bien. Voilà. Ah, voilà. Ouais. Aidez-moi avec mon problème. Et le client fait, mais ah, mais, euh, <rire> oui, mais euh, c'est bien ça, tout ça. Mais. Euh, et moi, je livre quand Oula, Oula, Oula, Oula, carte no non. estimate, no, no estimate, <rire> ouais, ouais, ouais, Sinon, l'équipe elle va exploser. Ouais, ouais, non, bon. mais c'est bon. n'avait pas trop de pression non plus, bon. quoi. Et, et les salaires, no estimate aussi. Ah non, ça non. Ça, ah ça, non, non, non. non. Ouh là, là, voilà. C'est faux les estimer. Bon. Donc moi, je suis passé par ce <rire> par ce canal-là, et, euh, et puis à un moment donné, bah, en fait, on se rend compte qu'il y a des gars qui viennent passer du temps avec nous et qui ont l'air de bien s'amuser. On appelle ça des freelance des freelances. Ah, qui oui, est freelance dans la salle? Il y en a un, deux, trois. Je veux être Alors, freelance. C'est une autre étape de la vie, n'est-ce pas Après chef de projet, après euh, qu'est-ce qu'on a dit Développeur. Euh, Scrum Master, qui est alors vu du client, Scrum Master c'est un chef de projet, hein, oui, mais ça s'appelle pas pareil, voilà. ça doit, ça doit et être différent. Vu De développeur, le Scrum Master c'est celui qui facilite et qui, qui, dit, euh, qui organise la thérapie, donc. voilà. Et après, il y a toujours dans ces, dans ouais. ces équipes, et donc la nouvelle étape maintenant c'est bah oui, mais mince, je ne gagne pas assez. Euh, allez, et tu sais comment on freelance. reconnaît un freelance dans une banque, c'est le seul qui arrive avec un MacBook Pro, tous les autres ils ont des IBM ThinkPad tout pourri euh, voilà. Euh, oh, freelance, il est là là. Hein, ouais, ouais. il a, il a ouais. un Mac. Attends, il a un Mac déjà. Et c'est vrai que bah, moi j'ai fait ça pendant 8 ans, donc c'est génial. On est indépendant, c'est la fête. Alors on gagne beaucoup plus d'argent, ouais, on gagne plus à peu près 30% de son salaire actuel. Ouh, ouh, ouh. non mais restez là, ne partez pas. Donc ça doit être génial, on, on va tous être freelance, ça va être vraiment sympa. Alors oui, ça donne de la liberté. Ça donne une énorme liberté, euh, ça donne aussi une grosse responsabilité, euh, et ma perception de, de, de l'activité de freelance, c'est que tout le monde n'est pas fait pour être freelance. C'est-à-dire que je connais beaucoup de copains qui sont freelance, il y en a certains, c'est des très mauvais commerciaux. Le jour où vous êtes freelance, plus personne va vendre votre joli sourire, euh, et donc, bah, s'il si gagne 30% de plus, c'est peut-être qu'il y a une raison, ou il y a comme une part de risque qui peut être importante. C'est quelque chose qui peut être intéressant à vivre, c'est-à-dire que bah, si, vous avez pas, si vous avez fait le, le tour de votre projet actuel et puis vous voulez continuer à être développeur, indépendant, euh, devenir freelance est, est, est bien. Moi, ce que je dis aux gens, c'est que vous devenez dépendant. Vous ne devenez pas indépendant, vous devenez dépendant de vos clients, de la compta. Mon expérience personnelle, c'est qu'en fait, on fait des projets intéressants et on fait des projets difficiles et on a les mêmes problèmes que l'on a quand on est salarié. Euh, la seule différence, c'est que bah, en fait, vous êtes tout petit. Nouveau type d'affaires, il, il... Oui. Vous devez parler aux clients ah oui. beaucoup plus. Et vous dehors euh, une dur, capacité hein. de marketing de commercial euh, qui client, est non il négligeable. Non, euh, il dit non, vous n'avez pas le choix. Hein, ouais. non, hein. Et après, bah, sinon, il y a indépendant euh, placé dans des grosses, euh, dans des gros clients euh, finaux. Euh, voilà, vous, vous avez une facturation très intéressante. Le problème, c'est qu'en fait, bah, vous n'évoluez pas et vous êtes un petit peu mis au congélateur. Vous avez l'impression, en fait, de pouvoir faire ce que vous voulez. C'est une fausse perception. Euh, donc, c'est quelque chose à tester, euh, mais je le recommanderais pas forcément. Donc, après avoir fait ce, cette aventure d'indépendant... Voilà. La prochaine étape, qui va la deviner Attention, donc, après être freelance, créer... qu'est-ce que vous allez faire ouais. bah, vous avez un petit peu de sous de côté, donc vous dites oh, je vais créer ouais, ma start-up." A... Et eh, ça y est, j'ai assez de sous et eh, je crée une mon idée, je vais devenir multimillionnaire. Et je vais tout dépenser la prochaine étape. Voilà. Donc en gros, l'argent que j'ai mis de côté quand j'étais freelance, je le dépense. Voilà. Donc euh, Cryptage Digital 2.0, voilà ouais. une superbe start-up. Euh, le nom déjà il est génial et puis en fait, bah, créer sa start-up, c'est euh, c'est en fait quelque chose d'intéressant, c'est-à-dire qu'on continue à être développeur et puis d'un coup on va, on va devoir apprendre d'autres compétences et ainsi de suite. Et si vous êtes avec d'autres personnes associées et vous êtes le seul développeur, vous avez même un pouvoir magique qui va apparaître, vous devenez le CTO. C'est-à-dire que vous êtes la seule personne en fait euh, dont on prend la vie et qui devait en fait réaliser, recruter et construire les, les produits. Euh, mais encore une fois, euh, c'est une aventure qui est très risquée c'est une aventure qui est très risquée, c'est une aventure qui est passionnante et euh, c'est une aventure où euh, l'humain euh, l'humain va vous user, c'est une aventure où à la fin euh, vous pouvez sortir euh, lessivé et il y a 5% de chance qu'en fait ça se passe bien à la fin. Par contre, c'est une aventure intéressante à vivre. Donc si en désintox, un jour, vous passez dans l'aventure start-up ou si vous êtes déjà contre, une start-up. Par contre, vous n'avez pas le choix. Vous devez coder. Hein. Ah tout oui, oui là, vous, vous devez vous tout coder. Vous tout seul à tout à coder. Parce ah que... là, oui. Ah ben non, là, plus tout là. On ne peut plus engager de personne. Il n'y a pas d'argent <rire> euh, et vous devez euh, gérer euh, 15 000 problèmes. Et vous êtes la personne qui réalise. Il y a la personne qui vend, puis il y a la personne qui a l'idée. Parfois, vous êtes cette personne, tout seul. Euh, voilà. Mais c'est une aventure qui est intéressante à un vivre. Un conseil, faites-le avoir des enfants. Avant d'avoir eu des enfants. Oui, c'est vrai que la vie personnelle peut aussi en prendre euh, un coup. Bon, après, qu'est-ce qu'on va faire, du coup, Nicolas Si ah oui, la start-up oui, oui, oui, se plante oui, oui, oui. Ah, et on crame en tout l'argent Le start-up que j'ai fait en France, oui et bien là, on a dit, bon, ben en fait, euh, je suis interne, moi, je veux devenir patron, voilà. Voilà, et donc, et du coup... Ça, en gros alors, on dirige une SS2I, en Alors, raconte un peu comment t'en es venu est à vouloir une... diriger Lunatech. C'est une... Euh, comment ça s'appelle C'est plus SS2I. E... E... ESN. ESN, Entreprise de Service Numérique. Voilà. Euh, pareil, donc, ouais. en fait, là, c'est bien, hein, parce qu'on parle développeur, de développeur à développeur. Ce qui est compliqué, c'est gérer, euh, justement... Euh, L'organisation de chacun, tout en étant assez flexible, n'est-ce pas Parce qu'il y a machin qui veulent à la piscine le lundi, il y, y a poney pour je ne sais plus qui le mardi. Donc, en fait, c'est comment donner de la flexibilité, de l'autonomie tout en responsabilité, euh, responsabilisant euh, les personnes. C'est ça qui, en fait, est, est, est assez dur. Surtout qu'on ne peut pas mettre des process débiles, parce qu'en en fait, n'importe quel process, n'importe quel informaticien va le bypasser en cinq minutes. Mmh. Parce qu'on espère avoir des gens intelligents, quand même sinon ça vaut pas trop le coup <rire> euh, donc c'est le, le, le, le problème un petit peu après c'est énormément d'humains en fait euh, et, et, et après repartager Beaucoup de et la communication partager, communication énormément de communication etc mm. donc là c'est où on en est maintenant, bon se débrouille pas trop mal hein. et après c'est trouver des gens de confiance en fait c'est une question de confiance avec les clients avec les, les salariés les associés etc c'est euh, à titre personnel, on me demande et, et, bah, pourquoi tu es passé euh, salarié, et pourquoi tu es rentré dans, dans une SS2I, euh, comme s'il y avait deux gros mots dans, dans cette phrase, je, je trouve enfin, personnellement très euh, débile euh, moi, ma, mon expérience personnelle c'est que euh, le côté indépendant et start-up, je pense que j'avais fait le, le tour, et en fait on se rend compte que bah, quand on est tout seul, on n'a pas un levier énorme, euh, et ce qu'on a compris avec Nicolas, c'est que bah, oui, on est développeur euh, et en fait, c'est euh, encore plus intéressant et plus enrichissant d'arriver à faire faire à d'autres personnes ce que nous on a fait. Et c'est ça en fait l'enjeu. Euh, et une société de services est intéressante, alors je vous vends pas euh, la SS2I en mode c'est génial, hein, mais j'essaie de vous expliquer le côté humain. Euh, on est super content en fait, euh, non pas quand on réalise quelque chose pour un client, mais quand on fait réaliser quelque chose par nos équipes. Et c'est ça qui est en fait l'enjeu suivant, c'est-à-dire qu'on a appris plein de choses en une vingtaine d'années, euh, et là où on, nous, aujourd'hui, on est content et on prend vraiment du plaisir, bah, c'est quand on voit nos collaborateurs qui prennent des initiatives, comme tu disais, euh, ils sont intelligents, ils se dérouillent, euh, et, les... Et, et, euh, et les clients avec lesquels on travaille, bah, quand on arrive à 5 ou 6 sur un projet, forcément... Le on côté... a un pouvoir plus important que quand on est tout seul. Et le, le côté aussi, donc ce qui est, ce qui est intéressant aussi, c'est que les gens ne veulent pas, enfin nous, en général, les gens ne veulent pas toujours faire la même chose. Hmm. Donc changer de projet, changer de technologie. Donc ça c'est compliqué, mais c'est faisable aussi en technologie. Fait. Ouais. Et après c'est une, une coordination. Une... Moi je n'avais pas compris en fait que euh, euh, la vie de développeur, c'est de faire une succession de projets, euh, être dans un client final, c'est intéressant, vous savez tous sur les projets sur lesquels vous travaillez, réfléchissez quelques instants dans votre tête, est-ce que vous pensez qu'en ce moment, vous êtes au début de votre projet là, sur lequel vous êtes en train de bosser Est-ce que vous êtes au milieu Est-ce qu'il est en train de se terminer Et une certitude, c'est qu'il va se terminer. Même si vous passez 15 ans au même endroit, pendant ces 15 années, vous allez faire différents projets. Et justement, l'intérêt de travailler à plusieurs, c'est pas à vous de gérer ce stress-là, c'est de le gérer en équipe et de le gérer à plusieurs. Donc ça, je pense que c'est un point... Un peu, euh, un peu invisible euh, mais qui, lorsqu'on est développeur euh, est, est vraiment important et en, en, en vrai on continue à pouvoir mettre les mains dans le code euh, mais bien entendu on ne le fait pas autant qu'auparavant en, qu des... en ce moment on fait surtout les sapeurs-pompiers hein. ouais. euh, un autre Alors, point qui est intéressant donc on est tous ici n'est-ce pas c'est qu'en fait on est une grande communauté et qu'en fait on a tendance à, à, à s'encourager les uns les autres et à se conforter dans la négativité aussi ah, mais cette nouvelle technologie, moi je veux la faire, etc. Ouais. Et tout le monde euh, a tendance à, à oublier que, ben non, mais il y a, a d'autres choses, il y, y a des systèmes qui existent et c est, c est, ça peut être, on peut le rendre aussi assez amusant en fait mm. en, en, et être fier de ça. Ouais. Donc il ne faut pas toujours se concentrer sur les nouvelles technologies, c'est bien, mais c est, c est, c est, ça ne sert à rien de changer toutes les, toutes les, toutes les semaines en fait. Ouais. Il, y a, il y a un côté euh, intéressant dans notre métier. Euh, donc nous, en fait, euh... Qui est-ce qui connaît IRC ici oh bah, tout, le tout le monde, presque tout le monde. Tu on me demander parce qu'on commence à vieillir. Donc... Ouais, parce que comment on dit IRC vous, vous savez que IRC maintenant c'est... Qui l'utilise encore Non, pas tellement. Un petit peu, quelques-uns. Ah. Il ouais. Ouais. Ouais. Ouais. Euh, y a une petite expérience que je vais vous raconter, c'est qu'avec bah, Antonio et Ezwer, on organise des Vox France. Et la première année, on est allé au Palais des Congrès pour réserver l'espace pour la conférence. Euh, on était en compétition sur les dates avec des congrès de médecins, euh, congrès de marketing, euh, et clairement la personne en face de nous, je sentais bien quand elle nous a vus, on est pas arrivé en costard cravate, on est arrivé en t-shirt, j'ai bien senti que ça allait être difficile de la convaincre euh, de, ben, en fait nous on fait un truc de développeur quoi. Euh, et quelque part, c'est blessant parce que finalement, euh, on nous prend un petit peu pour, euh, pour des ouvriers, on nous prend un petit peu pour euh, des gens euh, qu'il faut euh, biberonner parce que sinon on va faire n'importe quoi. On oublie quelques instants que pour la majorité d'entre nous, on a, on a un bac plus 5. Euh, pour la majorité d'entre nous, on est des papas et des mamans. Euh, et pour la majorité d'entre nous, en fait, c'est euh, une forme de passion. On aime bien ce qu'on fait. Euh, moi, je suis encore un petit peu mal à l'aise avec euh, la perception qu'on a du métier de développeur. Au niveau des enfants, on travaille à changer cette vision-là. L'initiative Devox for Kids prend les enfants entre 8 ans et 14 ans pour leur montrer le métier de développeur. Pourquoi on le fait pas après 14 ans? Parce que, malheureusement, on s'aperçoit que les, les, biais cognitifs sont déjà ancrés et que, malheureusement, ça devient difficile pour une adolescente de dire, moi, j'ai envie d'être développeur. Oh, mais non, mais ma chérie, tu vas pas taper du code avec ces gars, avec ses lunettes, quoi. C'est triste. C'est vraiment triste, cette histoire. Et c'est vraiment spécifique à la France. Quand vous allez à Devox France, vous avez 14% d'effectifs de personnes qui sont de femmes. Vous avez la Devox Maroc, il y a 30-35% des participants, ce sont des femmes. Donc il y a, il y a un réel problème pour la, la, la France sur la percep perception de notre métier. C'est vrai que moi, à titre personnel, je n'encourage pas le côté de promouvoir le côté geek avec les lunettes. Ça m'agace. Je préfère encourager le, le métier de développeur au sens, bah, c'est une passion, c'est quelque chose que l'on va faire toute sa vie. Euh, et je fais plutôt l'analogie avec bah, bien jouer de la guitare, bien jouer de la musique. Bah, regardez euh, un très bon guitariste de jazz, c'est quelqu'un qui prend un instrument qu'il maîtrise parfaitement, qui est capable d'improviser de s'adapter, et ça c'est la définition du développeur. Vous êtes capables, tous dans cette salle-là, d'apprendre des technologies, d'apprendre des frameworks, et de vous remettre en question. Et ça, les gens, je ne pense pas qu'ils l'aient compris. Dans leur image, euh, oh, mais il a appris à l'université Java, il va faire ça pendant 30 ans, mais Java va, va disparaître Java va disparaître, donc euh, on sera obligé d'apprendre d'autres langages, il va se passer des choses. C'est important de comprendre ça. On il y a... 30 ans, mais... <rire> Je ne sais pas si on sera toujours là. C'est bien vous, vous a donné la conclusion, hein, donc on va parler d'autres choses maintenant. <rire> non, après il y a le... C'est le problème des développeurs, ils pas trop. Ouais. Après il y a le retour lundi quand vous allez rentrer euh, au bureau, qui sera un petit peu difficile, vous, avez retru... vous allez retrouver votre ambiance, au projet. ça va être encore plus dur, parce que là, soudainement, qu'est-ce qui va se passer ouais. hein ils vont tous vouloir faire du Haskell, ils vont venir... Oh non, <rire> j'ai vu un talk sur mais React là, là, là, en Haskell. Désastre... Non, il faut que tu dises aux clients, on voit tout refaire en Haskell. <rire> et nous, on doit dire... Bah, oh, bon. Euh, et et l'infrastructure, euh, mais ils sont pas au courant. C'est pas grave <rire> On verra plus tard Bref. Il ne faut surtout pas faire de réunion, on le fait de suite. Hein, ouais, parce ouais. que si on fait des réunions, on va en avoir dix et... Bref, euh, notre conclusion, c'est que, euh, notre conviction avec Nicolas, c'est que vous serez toujours développeur parce vous que avez... ce n'est pas un métier mais c'est une passion. Voilà. Ouais, c'est ce que vous avez dit tout à l'heure, les cinq dernières minutes, ça vous a bien écouté. <rire> Donc, euh, c'est un métier où euh, le, la, le fait d'apprendre en permanence, le fait de vivre dans un écosystème où les technologies évoluent, où chaque semaine il euh, y a des nouveautés, euh, fait qu'on peut. Peut, euh, on peut ne pas s'ennuyer dans ce métier-là. Enfin, ça dépend, hein, parce que moi, je connais des gens qui sont restés à Java 1.2, ils vont rester à Java 1.2. Oui. Parce que maintenant, il n'y a plus de formation pour Java 1.4. C'est donc... <rire> voilà. méchant. C'est vrai, j'en connais. Je pense euh... que toi, tu ne travailles pas avec le gouvernement français. Et après, il y a aussi un décalage entre les conférences. Où... D'ailleurs, regardez, hein, tous les sites français, euh, c'est euh, HTTP, surtout pas d'https. Oula <rire> On risquerait de se faire mal. Ouais, ouais. En tout cas, voilà, on voulait vous partager euh, de façon euh, légère, mais sérieuse sur le fond, euh, ce, ce, ce métier qu'on aime beaucoup. Euh, et puis, euh, et on va... Moi, je préfère être président. Hein, je... voilà. et donc, Nicolas est président, <rire> moi, je suis DG. Euh, on va prendre quelques petites questions, si vous en avez. Et sinon, en tout cas, donc voilà, on voulait vous rassurer, ne vous inquiétez pas, c'est pas grave. Ne t'en fais pas, c'est des développeurs, ils n'auront pas de questions. <rire> Est-ce qu'il y a des questions dans la salle qu'on peut prendre Non, tu vois, je t'avais dit. <rire> si la... voilà, voilà, vous voulez nous contacter... La thérapie de groupe, ça se passe à, à, à, à 8h ce soir <rire> voilà. au bar. Ouais, on a remarqué que donner des, des, des petits breuvages... Ouais, avec des olivés, céréales. Perm... ...à faire parler le développement voilà. un peu plus. Donc on vous invite <rire> tous ce soir à la thérapie de groupe dans le centre de, de Luxembourg. Et on vous souhaite une bonne fin de conférence. Merci beaucoup.